Bonsoir et bienvenue à notre événement de clôture d'un processus Imaginons nos Fab Labs. C'est énorme le travail qui a été fait. Et donc on ne peut pas rendre hommage à cette énorme communauté qui était derrière le processus ce soir, mais je voudrais juste qu'on aille une pensée à, à le grand écosystème qui était touché et qui a été mis à contribution dans le processus. les Fab Labs, le processus Imaginons nos Fab Labs, qui permet de mobiliser les communautés pour résoudre des problématiques complexes. Alors, le défi qui était poursuivi, c'était un défi de taille, parce que c'est de faire connaître au plus grand nombre les lieux d'innovation et de savoir, puis c'est encore peu répandu sur notre territoire. Donc, c'est un processus qui est costaud, qui est puissant et puis qui, qui, qui, qui prend le temps prendre le temps vraiment d'aller à la rencontre du terrain. Et à ce, ce titre-là, l'expérience qui a été vécue, c'est une expérience en fait d'avant-garde, d'une certaine façon. Ça fait quand même euh, près, près de trois ans qu'on parle de FabLab, qu'on est dans la, la co-création de FabLab Québec. Dans nos archives, dans nos dossiers, il y a environ 20 projets de FabLab qui sont en cours au Québec en ce moment. Il y en a sûrement qu'on ne connaît pas. Euh, rapidement, FabLab Québec, nous ce qu'on veut faire, c'est une interstructure de FabLab au Québec branchée dans l'interstructure des FabLab dans le monde, au sens où on, on se rallie, on s'outille aussi pour faire en sorte que euh, FabLab Québec, ben, ça devienne un projet structurant pour chez nous. C'est important d'avoir des Fab FabLab à Montréal, autant pour des projets, pour, dans le cadre du quartier d'innovation de Montréal, je pense qu'on veut amener plus d'innovation... Au Québec, bien sûr, mais aussi à Montréal. C'est important l'école, ce que nous, ce qu'on forme, ce qu'on produit, c'est aussi en 3D, c'est des étudiants. C'est important que ces étudiants-là, donc, travaillent dans des, des aspects très, très, très euh, créatifs. Donc, moi, je vais vous dire, bien, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Ça nous fait plaisir de vous accueillir ce soir. C'est une, une démarche qui est facile pour les résidents parce qu'à quelque part, ils ont besoin d'enlever les autres chapeaux qu'ils ont pendant leur, leur vie professionnelle et prendre un chapeau qui est provisoire le temps de la durée de la résidence. Et ce soir, ce chapeau-là, il dépose un petit peu. Un Fab Lab, c'est un atelier dans lequel on peut fabriquer presque n'importe quoi. Pour le faire, on a des outils technologiques. Et On a euh, des gens qui sont là pour vous accompagner dans vos projets, euh, mettre ça de l'avant, pousser, trouver des ressources à l'externe, aller vers les autres, publier ça à l'international, au niveau local euh, et mettre en réseau. Ce réseau-là, c'est primordial. C'est ce qui nous permet d'échanger, de collaborer, de documenter, de ne pas répéter les mêmes erreurs, de mettre en commun nos ressources. Il y a dix caractéristiques, selon nous. Sont nécessaires pour euh, implanter un Fab Lab dans un lieu. Donc, évidemment, un espace physique qui idéalement est un pignon sur rue. Ensuite, ça prend une communauté, une mission sociale, une grille d'activité. Les individus de Montréal-Laval-Longueuil se déplacent quand il y a une intensité. Euh, mais un Fab Lab, c'est d'abord et avant tout un, un espace physique ancré, bien ancré dans sa, sa localité. Chaque quartier, chaque lieu où on allait, une couleur différente. Les Fab Labs sont multiformes, ils ont une étroite relation avec leur communauté locale pour répondre à des besoins ayant hein, des particularités locales. Donc le Fab Lab est à l'image de sa communauté, euh, nourrie et portée par celle-ci. Donc euh, on est arrivé à, au constat, finalement un, un Fab Lab, c'est un nouveau service de proximité qui offre des nouveaux services multi-multiformes. Euh, alors, ce qui nous arrivait à une petite équation, <rire> ne pas oublier que la diversité et la proximité, ça nous amène à plus de connaissances partagées, plus de ressources, plus de création et plus d'innovation. J'espère que nous avons encore un peu d'énergie pour l'activité suivante parce que c'est une activité participative, ça va être à nous tous. D'aller explorer c'est quoi ces retombées finalement, ces retombées socio-économiques. Nous avons euh, ordonné ces retombées socio-économiques là euh, dans une grille par capacité, les capacités qui sont développées euh, chez l'individu et chez les communautés lorsque nous allons dans un Fab lorsqu'il y a un Fab Lab dans ce territoire là. Et nous voulons profiter du fait que nous soyons tous ici passionnés ou intéressés par le sujet pour continuer à l'avancer un petit peu plus. On est dans une bibliothèque qui passe des collections aux connexions, okay, qui s'intéresse au social, à l'humain, qui davantage à la création de contenu qu'à la circulation de contenu. On fait beaucoup d'activités de médiation, on n'en est pas encore au Fab Lab, mais on est déjà dans cette, cet esprit-là. Oui, il y a du grand potentiel qu'on a dans un atelier collectif comme ça entre différents utilisateurs. l'innovation, c'est quoi mais c'est l'échange d'idées. C'est le partage d'informations entre des gens des différents de différents domaines. Nous, ce qu'on a essayé de faire à la Fabrique, c'est justement mise ce mélange de d'idées avec toutes sortes de monde utilise les ateliers. Comme le Cgem doit être aussi présent dans sa communauté, d'une certaine façon, je dirais que c'était aussi une belle idée pour euh, faire en sorte qu'il y ait un échange vers la communauté. Qui travail. De, de gestion de communauté finalement en l'inverse. Cet aspect-là, l'animateur qui joue un bien rôle bien assez bien important. Bien très important. Il ne faut pas l'oublier. Je vais vous présentement parce que c'est juste cinq semaines qu'on euh, ben, a ouverts. Donc là, il y a deux trois projets personnels. Et un projet communautaire. Vous avez une journée ouverte La collectivité, la créativité et l'innovation. Euh, moi, je dirais, il y a tout de suite partage, humain, retour à la communauté. Ouais. Je dirais fabuleux, innovant, excitant. Ouais. C'est un puissant moteur de développement culturel.